Comment jouer un montuno au piano C'est parti Alors, premièrement, on va travailler le rythme, c'est-à-dire qu'on va enlever toutes les notes et travailler uniquement le rythme parce qu'une des difficultés de ce style, c'est les contretemps. Donc, je vous recommande de travailler très lentement sur Métronome euh, et puis petit à petit d'augmenter le tempo à chaque fois, mais dans un premier temps, on va travailler vraiment lentement sur Métronome. Alors avant de commencer, vous pouvez télécharger la partition de ce Montuno et accéder à une piste instrumentale pour eh bien, vous exercer à le jouer et vous faire plaisir dessus. Donc là on peut jouer directement les deux mains pour travailler ce rythme, puisque on a exactement la même rythmique à la main gauche comme à la main droite. Vous pouvez au préalable regarder où tombent les temps. Ici le temps 1, le temps 2 ici, le temps 3 il y a un contre-temps ici, puisqu'on va jouer sur le et du 2, sur le troisième temps, il n'y a rien à jouer, et sur le et du 3, il y a une note à jouer. Et sur le quatrième temps, il n'y a rien à jouer, et sur le et du 4, il y a une note à jouer. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez décomposer lentement le, le rythme pour voir où se situent les notes, et puis vous allez jouer à un tempo très lent au niveau du métronome et essayer de jouer donc sur une seule note aux deux mains et bien la rythmique. Par exemple, sur un tempo à 90, mais on peut aller beaucoup plus lentement au départ. Ensuite, l'idée, ça va être de comprendre ce qui se passe au niveau des accords. Donc on a Ré mineur et Do majeur. Donc Ré mineur est joué sur les deux premières mesures et Do majeur est joué sur les deux suivantes. Et ce que l'on voit au niveau eh bien, du jeu, c'est euh, eh ces jeux comme ça en octave qui se répète hein, et puis ensuite on a le corps de l'accord ici qui complète. On a souvent donc, comme ça cette... Alternance entre les octaves et puis les autres notes de l'accord. Et donc on voit ici fondamentale de l'accord de Ré mineur, tierce, quinte, et ce que l'on voit c'est euh, une descente ici sur l'accord de euh, Ré mineur, en fait le, le Ré qui est la fondamentale de l'accord va descendre sur la septième et va descendre sur la sixte euh, majeure de l'accord. Donc C'est un même accord de ré mineur. Donc, de comprendre cet accord, de comprendre ce qui se passe, va nous permettre de le retenir plus facilement, de le mémoriser plus facilement. Et sur do majeur, qu'est-ce qui se passe Et bien, pareil, on a des octaves comme ça de, de do, donc à la fondamentale de l'accord, puis mi sol tierce quinte, hein, et puis on voit que ça descend comme ça sur la septième majeure, le si qui est la septième majeure de l'accord de do, et sur la sixte majeure ici. qu'on comprend harmoniquement les choses ça va nous aider à retenir l'ensemble donc ça nous fait ensuite l'idée ça va être de jouer la même chose à la main gauche on voit qu'on a exactement la même chose qu'à la main droite mais on n'a pas et eh bien ce système euh Octave ici, on a simplement à la place de l'octave une seule note à jouer, et puis ensuite c'est exactement pareil. Donc on a. Donc l'idée ensuite, ça va être de jouer majeur cent très lentement. et bien sûr sur métronome très lentement, par exemple à 80, puis vous montez de 5 en 5. Vous pouvez même après le jouer jusqu'à 180 à la noire par exemple, ou 160 à la noire, ce sera pas mal. Et, et donc l'idée c'est de travailler comme cela, par étape. et bien ce type de rythme qui correspond à un rythme type montuno. Si vous voulez télécharger la partition PDF de cet exemple de Montouno, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, pour pouvoir le travailler tranquillement et vous recevrez également mes mails privés que j'envoie à mes abonnés. C'est complètement gratuit et ça vous permet eh bien, de recevoir des, les meilleurs conseils pour progresser efficacement au piano, que ce soit concernant l'accompagnement, l'improvisation ou encore la composition. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.